Le SMIC en vigueur actuellement, il y a environ 110 branches qui sont en dessous du SMIC actuel. 110 branches sur 171. Avec l'augmentation du SMIC au 1er août 2022 d'environ 2%, nous avons fait les calculs. Il va y avoir maintenant 19 branches seulement qui seront conformes au SMIC au 1er août. Ça veut dire que 89% des branches vont être non conformes. C'est-à-dire qu'ils vont avoir au moins un minima en dessous du SMIC et pour certaines, plusieurs niveaux de minima en dessous du SMIC. Pour justement régler le problème du fait que les minima de branches se situent en niveau, au niveau du SMIC ou en dessous du SMIC, le gouvernement propose de restructurer, en tout cas de fusionner les branches qui négocieraient pas ou pas suffisamment. Nous, on pense que c'est la fausse bonne idée dans la mesure où il nous faut des mesures urgentes. On sait que restructurer des branches, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années. Et ça, ça ne répond pas à l'urgence sociale d'augmenter tout de suite les salaires, d'augmenter tout de suite les minima. Donc pour nous, en tout cas, c'est encore une fois une, une fausse bonne solution. C'est un peu ce saupoudrage qu'on évoquait tout à l'heure. Au contraire, il faut de suite contraindre les branches à réouvrir ou à ouvrir des négociations avec au préalable que le minima, c'est-à-dire que le premier salaire de la branche professionnelle se situe au moins au niveau du SMIC.